Allez, je vais vous montrer un nid qui était là l'année dernière, qui n'a pas été traité. Vous voyez la maison, je ne sais pas si on va bien le voir. Il est. Voilà, là où il y a la petite flèche, là il y a un ancien nid de l'année dernière qui n'a pas été traité. Et vous voyez, maintenant il y a un nid de, de francs asiatique dans une cabane, dans un petit garage. Donc quand on ne traite pas les nids, ben on a des futurs nids pour l'année d'après et ils s'installent pas très loin. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, allez on va commencer un peu à faire des vidéos de front asiatiques Donc là on va être sur un nid primaire, je vais vous montrer ça, Donc c'est le début, vous avez vu il y avait un gros nid dans un arbre qui a pas été vu, elle été vu pas traité, donc après ça crée des futurs nids pour l'année d'après, donc les fondatrices ne se installent pas loin donc voilà, donc, euh, là je vais vous montrer, on est dans un garage Je vais vous montrer où il est placé Malheureusement il n'y a pas encore la, la fondatrice dans le nid Donc il va falloir que j'attende, je peux attendre 20 à 25 minutes Mais je vous montre ça Voilà donc c'est classique hein. Juste là Je ne sais pas, alors, dedans il n'y est pas, il n'y a personne donc c'est tout petit, donc il n'y a que la fondatrice pour l'instant. Voilà, bon j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Hein. Donc euh, voilà, il faut patienter, donc je vais me mettre de côté, parce que là si elle me voit à côté, donc elle ne va pas rentrer dans son nid. Et dès que, dès qu'elle est là, ben avec euh, le petit bocal, il y a déjà des nids, des vieux nids à l'intérieur, le petit bocal, on va le capturer sans insecticide. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les dédés ça fait 25 minutes que j'attends euh, ben, Elle n'est toujours pas arrivée ouais, Toujours pas arrivée euh, Donc ce qui peut être possible C'est que c'est qu'elle est morte hein. Elle peut voler quelque part Quelqu'un l'a croisée Un coup de baume, et du coup elle ne revient pas à son nid Donc je vais attendre encore un petit peu Mais si je vois qu'elle ne vient pas Pour être sûr ben, je vais mettre Légèrement un peu de poudre Dans le nid Légèrement euh, au cas où elle revient, je vais dire au client de laisser le nid en place, au cas où elle revient, d'ici la soirée et elle touchera la poudre, elle, elle va mourir, voilà, euh, c'était pour éviter de mettre de la poudre, de la capturer dans un bocal. mais si elle ne vient pas et, et comme on n'est pas sûr à 100% qu'elle soit encore vivante, voilà, elle peut se faire chasser par un, un oiseau ou, euh, ou se faire tuer par quelqu'un, voilà, donc j'attends encore un petit peu et après je mets un peu de poudre, sinon, Bon allez, j'attaque la poudre. Voilà. On met la pression très très très basse, sinon le nid va se détruire avec la, la pression. Visez le trou un maximum, mais très très très, très léger. Voilà, C'est largement suffisant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On ne voit pas trop. Voilà. Voilà, c'était la première vidéo de frelons Asiatique. Euh, je suis peut-être au 8e ou 9e nid de primaire. Euh, donc, euh, ben, j'espère que ça vous a plu. Hein. Et euh, ben, en espérant des plus gros nids euh, Ça va bientôt arriver Et il y en aura plein cet été Je vais filmer tout ce que je peux Allez je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit message Je les lis toujours, ça me fait toujours plaisir Et je vous, fais, je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelor Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve